Bien, bonjour à, à toutes et à tous pour ce webinaire « Petit déjeuner décideurs chercheurs, euh, consacré euh, à la marche en Ile-de-France. Euh, et pour euh, introduire ce sujet, ces quelques mots, d'abord nous sommes tous potentiellement des marcheurs urbains, quel que soit notre âge, notre statut social, et pourtant nous avons souvent l'impression euh, en ville d'être invisible, c'est-à-dire qu'on passe euh, sans que l'aménagement qui est euh, en ville n'ait été euh, euh, le centre des, enfin que le piéton soit au centre des préoccupations des aménageurs. Euh, et d'ailleurs cette expérience, je pense qu'il ne faut pas j'imagine, penser à, à, des, à des villes qui sont bien aménagées telles que Paris où le trottoir existe de, depuis très longtemps, mais plutôt à euh, ces agglomérations, comme l'agglomération parisienne, extrêmement étendue, et dans lesquelles, en banlieue et dans le périurbain, il est extrêmement difficile de marcher euh, sur des itinéraires sécurisés euh, suffisamment longtemps et dans des conditions euh, agréables. Et pourtant, euh, euh, il y a cette, cette nécessité que les urbanistes se penchent euh, sur la question de la marche euh, comme il se penche sur d'autres questions euh, qui sont de l'aménagement de, de l'espace public. La marche, c'est un mode de, de déplacement qui, est, euh, qui représente 40% des déplacements. C'est-à-dire il y a tous les matins 40% des, des personnes qui se déplacent qui euh, sont à pied. Alors évidemment, on ne va pas parler de la marche comme étant un, un problème de, de mobilité, c'est un complément de mobilité, puisque le, le masse transit, euh, qu'il s'agisse du fer, de la route, etc., dans une énorme région comme l'île de France, reste extrêmement prépondérant. Pré Mais la marche, malgré tout, représente encore le double des distances parcourues, double, le triple, le quadruple, des distances parcourues à vélo, par exemple. Euh, donc, où Les vélos sont de, sont de plus en plus visibles. Il faut savoir que... Euh, la marche représente à peu près 4% des distances parcourues en Ile-de-France, le vélo euh, un peu moins de, de, de, de 1%, 1 des distances parcourues. Hein, genre. Mais c'est tout de même 40% des déplacements. Et donc 40% des déplacements, c'est plus, moi je l'aborderai plus comme un droit à la marche, comme euh, une marche euh, euh, qu'il faut sécuriser, le, le piéton doit être prioritaire. Et c'est vrai que nous avons des aménagements pour le moment, sont euh, très basiques, c'est-à-dire un trottoir, traverser piétons, et euh, des feux, sans considération peut-être de, euh, des centres d'intérêt euh, euh, qu'il faut relier entre eux. Euh, et il est vrai que nos villes ont été conçues pour essentiellement les voitures, euh, le piéton étant celui dont il faut sécuriser le passage parmi les voitures. Euh, donc, la marchabilité, pourtant, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la ville de demain, puisque de plus en plus, on va parler de santé environnementale, on va parler de safe cities, des concepts euh, qui avancent, et euh, d'un nouveau modèle de développement euh, qui, soit, euh, low, euh, qui soit assis sur le lot, qui soit assis sur la proximité, qui euh, va favoriser très certainement les déplacements de du type marche et du type mode doux. Donc, aujourd'hui, euh, toutes les facettes de cette question de la marche euh, devraient euh, être exposées, analysées. Euh, on va s'interroger sur les pistes d'action et les projets qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans les espaces publics pour remédier aux obstacles euh, qui entravent euh, la marchabilité en Ile-de-France. Euh, on va s'interroger sur la manière de construire une stratégie de bonne politique en faveur de la marche à pied, et donc on va s'appuyer sur différents points de vue et exemples pour débattre de cette question. Donc De nouveaux équilibres doivent être trouvés dans l'espace les, dans public et dans les rues. Et nous avons la lourde tâche de, de gérer un héritage qui est un héritage de longue distance de zonage, de séparation des fonctions qui n'est pas du tout conçu pour des déplacements à pied, mais c'est une facilité d'occupation de l'espace sans compter. Or, nous entrons dans une période où il va falloir limiter l'urbanisation, mais en gérant l'héritage et donc résoudre l'équation de favoriser la marche, y compris dans un espace distendu, et là, j'adresse très particulièrement à la question du, du périurbain, qui est nettement moins avantagé que les, les villes-centres. Donc, on a besoin d'échanger sur les savoir-faire et sur les connaissances. C'est un sujet, les piétons dans la ville, un sujet très ancien à l'Institut, mais qui retrouve aujourd'hui une, une dimension toute particulière, puisque nous sommes en période de, de changement de modèle. Et donc... Euh, il y a eu euh, des travaux récents euh, parmi les participants. D'ailleurs, vous voyez euh, qu'il y a Paul Le euh, qui, qui travaille sous, euh, sous l'angle des espaces publics, euh, euh, la, la marche dans les espaces publics. Il y a eu une étude de Mireille Boulot euh, récemment à notre département euh, mobilité-transport, la marche à pied en Ile-de-France en 2016. Puis on a cartographié les territoires de la marche en Ile-de-France. Euh, donc, euh, nous avons également à l'ORS et O2, euh, les tous les travaux qui sont faits sur les zones de multi-exposition environnementale. Donc euh, c'est un sujet important dans le contexte actuel et euh, les travaux sur cette question de la marche euh, devraient normalement être un peu plus développés euh, par les temps qui courent après cette crise sanitaire qui nous invite à revisiter notre modèle euh, et dans une discussion privée avec Paul euh, hier, euh, je lui disais que, et, et Dominique Rioux, euh, je pressentais que le télétravail, par le fait qu'il va rapprocher euh, d'une certaine manière l'habitat de l'emploi, que on, le but du télétravail c'est d'éviter de prendre les transports sur de longues distances, donc il va favoriser la proximité, et dans cette proximité il y a besoin d'un certain nombre de services, notamment commerciaux, restauration et autres, et donc la proximité favorise en principe la marchabilité. Donc nous allons nous pencher sur ces questions, non seulement de manière factuelle aujourd'hui, mais également de manière prospective. Donc je vous souhaite un excellent petit déjeuner, décideurs, chercheurs, et je cède la parole à Brigitte qui va vous présenter cette matinée. Merci. Merci, euh, merci beaucoup euh, Fouad. Donc euh, voilà, Brigitte je suis en charge de la coordination et de l'animation de ces petits déjeuners. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, on a 1h30 pour échanger avec euh, nos cinq euh, intervenants euh, sur 4 plus 1, sur la marchabilité et l'ensemble des questions évoquées par, euh, par Fouad. C'est effectivement une question d'actualité, la marge, bien plus que lorsque l'on a programmé ce petit déjeuner, il y a déjà plusieurs mois, avec Paul Le Croix, Dominique Rioux, Sabine Oste et Nicolas Laruel, les collègues de l'Institut, qui travaillent de près ou de loin sur cette question. En effet, la, la pandémie a amené les gestionnaires d'espace de, à proposer finalement, dans un temps très très court et sans doute de manière provisoire, des aménagements qui sont plus favorables aux piétons, plus sûrs, plus confortables, plus agréables. Alors, l'intérêt de la période, c'est de nous montrer que ça peut changer rapidement. Est-ce que ces aménagements perdureront Rien n'est moins sûr, euh, dans la mesure où le rapport de force est très défavorable aux piétons. Pourquoi ben, C'est une question que l'on posera ce matin à euh, nos intervenants. Alors, ce matin, on a un programme très large, hein, la question de la marche, il faut le rappeler, c'est une question vaste. C'est quoi finalement une métropole qui est favorable aux piétons Quelles sont les actions, les projets, les politiques À quelle échelle Qui pour les porter. Euh, cette question, elle renvoie bien sûr à des choix historiques, à des dispositifs sociotechniques dont on sait qu'ils ont toujours été favorables à la voiture, qu'ils le reste. Elle interroge aussi, et c'est ce qu'on va faire ce matin, la fabrique de la métropole, qui est fondée sur une séparation des fonctions, sur de grandes infrastructures qui relient pour les voitures, mais qui séparent pour les piétons, et sur la création dans les périphéries, Wada le rappelait, d'espaces peu denses, peu animés, peu marchable. Alors comment rendre aussi ces périphéries marchables Quelles méthodes, quelles priorités, quels leviers, quels espaces à privilégier Autant de questions que nous allons poser avec nos intervenants. Nos intervenants ce matin, ce sont d'abord Jérôme Monet, géographe, enseignant-chercheur, Paul Lecroix, urbaniste à l'Institut Paris Région, Eric Schenderowski, directeur Urbanisme et territoire à la Ville et à la Métropole de Strasbourg, Dorothée Ingère, responsable du service transport et études générales à, euh, au conseil départemental du Val-de-Marne et en vidéo, Antonio Gonzalez alvarez de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine. Voilà, merci à tous. On va démarrer euh, tout de suite avec l'intervention de Jérôme Monnet. Alors, le programme est très simple. Chacun va avoir une, petite, une dizaine de minutes pour intervenir. Quelques questions, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière vos écrans, à poser des questions via le dispositif questions-réponses. On vous répondra, on reprendra vos questions. Euh, Jérôme, Jérôme Monet, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, Université Gustave-Eiffel, laboratoire Ville Mobilité Transport et membre d'un groupe de travail Marche du LABEX Futurs Urbains. Euh, Jérôme, euh, on peut dire que la marche est un domaine qui est encore peu investi par la recherche urbaine aujourd'hui. Quels sont finalement les chercheurs qui travaillent sur le sujet Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Y a-t-il des courants Que peut-on apprendre euh, d'un état de l'art de la recherche Bonjour tout le monde, je vais partager mon temps pour vous montrer la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien Oui, nous voyons. Ça fonctionne bien, passer. très bien. Ça fonctionne. Tu peux passer en mode plein écran Je suis en mode plein écran de mon côté. Ah, bah c'est parfait. C'est bon, voilà. vas-y. Donc, euh, voilà, je, je vais répondre à, à cette sollicitation euh, euh, avec ce, ce titre peu bon, euh, familier, euh, « Par où attraper euh, la marche et les marcheurs ?» Euh, et je veux d'abord profiter de l'occasion pour pour remercier d'avoir organisé cet cet événement. Je suis absolument persuadé que la l'échelon régional est essentiel pour coopérer dans le développement de la de, de la marche. Euh, et comme, euh, comme l'a dit le directeur de, de l'Institut, euh, ce qui est le plus grand défi pour les espaces urbanisés euh, contemporains, euh, ce ne sont pas les centres-villes, c'est euh, 80% de l'agglomération des espaces euh, construits euh, au XXe siècle autour du développement de la voiture et des euh, transports en commun lourds. Alors, par où attraper la marche et les marcheuses et les marcheurs Vous voyez sur cette photo d'une rue ordinaire, alors, désolé, du centre-ville, euh, des, des petits points pour, pour symboliser tous les, les endroits par où nous pouvons nous poser la question qu'on va attraper la marche, essayer de, de la comprendre, de la saisir et peut-être de la développer. Euh, vous voyez euh, la question de l'identité des marcheurs un enfant, la question de la définition du piéton. Euh, ici, euh, quelqu'un qui pousse son vélo à, à pied est un piéton. La question des comportements, de la corporéité la question des services euh, rendus aux marcheurs, la question de ces véhicules, euh, euh, qui viennent stationner sur les trottoirs qui ne sont pas répertoriés comme tels comme euh, les conteneurs domestiques, la question du, des ambiances urbaines et du, et du climat, la question du déplacement et des destinations, la question des traversées, la question des revêtements, la question du mobilier urbain euh, euh, au bénéfice des voitures mais implanté sur l'espace des piétons, la question des innovations sociales à partir de ce euh, mobilier urbain, la question des pieds d'immeubles, de la porosité, de la relation avec les commerces. Vous voyez ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, c'est l'un des, des défis. C est, c est, le choix que j'ai fait, c'était de balayer euh, large pour essayer de construire une sorte de vision systémique, mais qui est nécessairement euh, euh, superficielle parce que tous ces points mériteraient beaucoup de, de débats et de discussions. Euh, alors, d'une part, il faut euh, parler, donc on parle de renouveau de, de la marche, hein, cette expression Existe dans le débat public. On pourrait dire qu'on a un sujet politique émergent, alors est il réémergent? Je, je vous ai fait cette petite liste simplement pour rappeler qu'il y a une tradition d'aménagement dédiée euh, à, la, à la marche en Europe depuis le XVIe siècle. Les jardins publics ont été conçus à la fin du XVIIIe siècle on voit apparaître des trottoirs pour cela euh, les, les galeries marchandes du 19e siècle sont dédiées à la marche euh, à partir ça fait déjà 60 ans euh, où qu'on piétonise des rues voire des quartiers et puis voilà la la dernière étape est celle d'une vision peut-être plus euh, systémique euh, celle des, des plans piétons qui, eux, sont véritablement euh, émergents. Euh, alors, ça, c'est pour rappeler que euh, on s'inscrit dans une durée, mais bien entendu, il y a des rapports de force, ils ont été déjà évoqués. Euh, ici, vous avez des cercles des, des tout à fait euh, symboliques, ne pensez pas qu'ils sont calculés exactement, euh, euh, indiquant le nombre de euh, références à, dans Google Scholar, qui est une base de données depuis... 5 millions de références euh, euh, d'occurrence du terme véhicule pour 1 million de références du, de l'occurrence euh, piéton, euh, pedestrian, euh, le, un déséquilibre encore plus prononcé pour ce qui est des espaces euh, entre les, les, les routes et euh, les trottoirs. Et puis d'une certaine façon, cette photo euh, qui... Euh, qui, qui est là pour synthétiser ce qui se passe. Vous voyez, c'est tout récent, on décide d'installer de l'éco-partage, des bornes de recharge, on prend de, sur l'espace de stationnement pour les véhicules, mais l'équipement est mis un milieu du trottoir, ce qui veut dire qu'évidemment les piétons doivent se déporter, ne peuvent plus... Donc ça, voilà, on en, on en est là dans le rapport de force, à la fois une, une nouvelle préoccupation pour la marche, mais des inerties dans les aménagements... Des, des concurrences du point de vue des investissements, euh, etc., qui sont encore défavorables à la marge. Alors, pourquoi euh, finalement euh, le, le directeur de l'Institut a rappelé que euh, nous marchions euh, énormément, que nous marchions tous euh, euh, Alors, comment se fait-il qu'on considère que le sujet euh, est marginal Alors, je, je propose de considérer qu'il est marginal parce qu'il est trivial. Il n'est pas marginal parce qu'il est dans son petit coin, loin... Euh, de, de notre attention, il est marginal parce qu'il est en dessous du radar du fait de sa trivialité. On marche comme on respire, ce n'est pas un sujet. Euh, et c'est ce que, pour, ce qui, pour moi, explique pourquoi on a à la fois des connaissances fragmentées sur la marche et euh, des interventions euh, dispersées. Alors, ce, ce monstrueux tableau, euh, était peut-être d'abord à mon propre usage, euh, Voyez euh, considérer qu'il est là pour représenter précisément cette fragmentation et, et d'une certaine façon, ce qu'elle produit comme confusion, on va dire, sur la marche. En colonne, euh, ça va être, on va avoir des champs de connaissances, si vous voulez, euh, qui vont euh, impliquer des méthodes, des disciplines, euh, des types de mesures euh, et des, des types d'interventions. Donc, je ne peux pas évidemment les détailler. Euh, mais vous voyez qu'on a, par exemple, autour de la question des mouvements de foule, euh, un champ de connaissances, mais il est d'une certaine façon focalisé sur des lieux clos et des flux canalisés. Donc cette fois, le, le piéton ou l'unité dans le mouvement de foule, c'est toujours en interaction avec l'environnement et les autres euh, piétons, mais pas avec les véhicules. C'est appliqué dans les gares, les passages, les centres commerciaux. Et évidemment, le champ professionnel, c'est celui du dimensionnement des accès, la, de la gestion des évacuations dans les établissements euh, euh, recevant du public. Alors bon, c'est intéressant parce qu'on on se rend compte que ce qui euh, est connu dans cette colonne-là n'est pas utilisé dans cette colonne-là, qui est celle le, le monde de la sécurité routière et de la conception et de la construction de la voirie où on s'intéresse aux interactions euh, entre le piéton, alors qui reste comme ici un piéton relativement euh, générique, alors je vais, euh, avec quelques nuances, mais ces nuances concernant le piéton concernent l'accidentologie, c'est-à-dire ce qui intéresse les nuances qui intéressent la définition du piéton ici, c'est son âge, son genre, son état physique, influent il sur les, les risques d'accidents et de collisions avec les véhicules Alors, c'est pas du tout les collisions d'ailleurs entre les piétons qui intéressent. Évidemment, c'est là on est dans le, le, la dualité fondamentale qui est le piéton et les véhicules, le, le, la problématique qui domine absolument la, la voirie. Euh, alors, un monde, encore une fois, différent qui communique peu, peu ou pas avec les précédents, c'est celui de la mobilité qui, cette fois, voit les, les déplacements pédestres à l'intérieur du système des transports. Euh, donc, cette fois, on n'est pas, pas du tout du côté des observations in situ, mais du côté des grandes enquêtes statistiques et donc des données secondaires. Euh, euh, enfin, quatrième colonne, celle euh, qui. Des objets comme l'urbanité, la convivialité, la qualité de vie qui saisit la marche en tant qu'expérience. Euh, C'est une longue tradition, euh, d'abord philosophique et méditative, et puis euh, progressivement construite comme euh, scientifique euh, qui débouche aujourd'hui pour, pour synthétiser autour de la, on va dire, le. le L'objet essentiel dans cette dans cette colonne-là, c'est celle dans laquelle je m'inscris d'ailleurs, c'est l'espace public dans ses dimensions d'usage et dans ses dimensions politiques. Dernier champ et pas le moindre, la question de l'activité physique et de la santé. C'est l'apparition du monde médical, on va dire, sur la question de la marche, euh, via l'épidémiologie des pathologies de la sédentarité. Donc euh, en fait c'est saisi par la non-marche, hein, le, le manque de marche, et euh, les pathologies dérivées euh, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires euh, et autres. Alors ce qui est intéressant de ces et tout alors on peut, ne on peut pas rentrer dans les détails tout de suite, euh, des sortes de, de, de, de fossés, euh, c'est-à-dire que le monde de l'épidémiologie euh, s'intéresse à ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé, euh, etc., euh, n'a pas de connexion avec le monde de l'accidentologie, hein, on va dire. Là, ici, c'est euh, les services d'urgence et ici, c'est les euh, services de nutrition à l'hôpital. Bon, euh, euh, et on pourrait reproduire cela euh, en prenant une ligne. Les espaces concernés, ici, euh, ce sont les établissements recevant du public plutôt clos ou les flux pénalisés. Euh, ici, c'est la voirie avec une, une focalisation sur la traversée de la voirie puisque c'est le principal point de rencontre entre véhicules et, et piétons. Enfin, le principal point de rencontre euh, considéré, hein, celui du stationnement des véhicules sur les trottoirs étant beaucoup moins considéré. Euh, ici, c'est l'échelle des réseaux euh, de, de la commune à l'agglomération. Euh, ici, on a euh, deux, vraiment deux, deux extrêmes. D'un côté, des, des, des espaces observés de façon très pointilliste, très précise, très qualitative, très dense euh, ce que, ce que j'appellerais des observations ethnographiques puis de l'autre côté un espace public qui est lui très abstrait euh, parfois quand les gens parlent d'espace public il n'a plus aucune dimension euh, spatiale et matérielle et puis ici ce qui intéresse c'est les espaces de mobilité active euh, et donc une forme de continuum ce qui concerne l'activité physique et, et où, où que se trouvent les escaliers euh, euh, donc les couloirs à l'intérieur des bâtiments la voirie, les espaces verts en fait, euh, c'est l'activité physique qui unit des types de lieux donc, désolé, euh, c'est extrêmement frustrant, mais on ne peut pas euh, y passer plus de temps. Euh, alors, je voudrais situer dans ces, dans ces... Oui, bien. oui. Pardon, euh, ton, ton, ton tableau euh, correspond, chaque colonne correspond à des types de métiers. Euh, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est euh, la forte présence des métiers de l'ingénierie, des ingénieurs, oui. euh, qui sont euh, très présents, en tout cas dans les trois premières colonnes. Euh, bon, la quatrième... Fait sans doute des urbanistes, mais aussi les sciences sociales, les sciences, euh, même la philosophie au départ, et puis euh, le monde de la santé et de la médecine, qui fait aussi le lien avec euh, l'urbain. Euh, oui. euh, mais il n'y a pas de colonne sur euh, ce qui est un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui, euh, la question de euh, la marche dans les espaces publics et de comment la marche interroge les modes de faire, la fabrique de la ville en quelque sorte. Alors, euh, non, il n'y a euh, pas de pas colonne que parce est que... Est... que le... Il, y a, il y a pas vraiment de champ. Tout... Ah. n'est pas, pas étudié par, par, les, par les chercheurs Si, c'est ça, ça, ça fait partie des choses émergentes. Et, et on aura l'occasion d'en parler, puisque finalement, notre collaboration en tant que groupe de chercheurs avec le Conseil départemental du Val-de-Marne est, euh, est assumée comme une forme d'observation participante où nous sommes en train d'étudier aussi la transformation des modes de faire. C'est-à-dire, on est en... parmi nos objets, disons, il y a la marche dans la rue et la façon dont les agents euh, du conseil départemental euh, transforment leur mode de faire pour euh, euh, changer euh, la manière de se saisir de la marche. Donc, euh, mais euh, là, c'est clairement quelque chose qui exige de travailler euh, à l'intersection entre ces différents champs. Donc là, je vous ai mis un peu des champs canoniques. Euh, tu as tout à fait raison de signaler euh, euh, que... Bon, euh, vous avez échappé à un tableau dans lequel il y avait euh, quatre ou cinq lignes de plus, dont il y avait, il y avait une ligne métier où était identifiée euh, ce que tu viens de repérer, c'est les architectes, les ingénieurs euh, sur ces trois colonnes. Alors les architectes étant par exemple ici, mais euh, pas tellement ici. Euh, et puis qu'on les retrouve ici, les architectes par exemple. Voilà. Donc euh, on peut prendre par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est que ce champ-là est un champ euh, où il y a une, une collaboration structurée entre psychologues et euh, ingénieurs et informaticiens. D'accord. Euh, donc euh, Jérôme, euh, chaque champ est interdisciplinaire. Oui. Merci. Je te laisse finir en, en trois minutes. Oui, oui. Alors, je là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que ici, ces, ces, ces recherches que nous menons dans le groupe Mobilité urbaine pédestre du, du LABEX Futur urbain à l'Université Paris-Est, euh, vous voyez qu'elles peuvent toucher à, à plusieurs des choses qu'on a déjà évoquées. La simulation des comportements piétons, euh, c'est notre collègue informaticien qui essaye de... Euh, d'intégrer des éléments, c'est pour ça qu'il ça, était intéressé par notre groupe, pour rendre réaliste les scènes virtuelles en les, en les peuplant, euh, que ce soit, enfin, ce qu'il appelle les non-joueurs, qu'ils soient des, des pseudo-humains ou bien des objets. Euh, la question de la géographie, de la santé, euh, euh, prise dans une démarche très quantitative avec des grands indicateurs, mais vous voyez où on introduit les questions d'inégalité euh, socio-spatiales, etc. Euh, la question du confort de la marche euh, où euh, on a travaillé sur, en fait, le croisement des déterminants psychologiques et sociaux. Euh, le noctambulisme, c'était au croisement entre l'anthropologie d'une pratique et euh, l'analyse précisément de transformation de l'action publique. Passer à un objet euh, émergent, euh, la question des, euh, de la, la dépendance à la marche pour les pauvres, en quelque sorte. Est-ce que c'est seulement euh, une contrainte ou est-ce que ça peut devenir une ressource? Hein euh, euh, le directeur de l'Institut Paris Région a, a mentionné l'importance de la proximité hein, comme une ressource et la relation avec la marche. Et puis, la question des représentations sociales qui traversent aussi bien euh, la façon dont euh, le piéton est représenté dans le code de la route. J'ai pas le temps de développer, mais aussi aussi euh, les imaginaires qui euh qui, qui percole aussi bien les pratiques professionnelles que le débat public, etc. Et alors, ça a donné lieu à quelques projets de recherche-action, euh, une analyse de type diagnostic de la rue du Faubourg du Temple à Paris, donc on, ça c'était une collaboration avec la, la direction de la voirie et des déplacements de la mairie. Euh, euh, cette fois, on a davantage mis la main à la patte dans la, dans la production d'expérimentations, de, euh, euh, toujours avec la direction de la voirie et des déplacements. Donc euh, il s'agissait cette fois de... de de, de voir dans quelle mesure la marche la promotion de la marche passée par la participation euh, citoyenne. Euh, ce que nous sommes en train de faire avec euh, la DTVD du Val-de-Marne, mais dont va parler euh, Dorothée Ingère dans un instant, euh, une réflexion sur euh, le concept d'infrastructure pédestre et qu'est-ce que ça change justement dans la, dans la conception, euh, dans l'intervention sur la voirie, qui n'est qu'un des éléments de l'infrastructure pédestre. Euh, et on est en train de discuter, alors c'est juste au stade de la discussion, donc de la, de la création d'une infrastructure pédestre qu'on appelle pour le moment le marathon vert permanent du Val-de-Marne. Alors tout cela, toute cette diversité, on essaye de la restituer à travers le, un dictionnaire qu'on appelle pluriel pour cette raison-là où on va essayer de montrer la diversité des champs de connaissances et ce dictionnaire est destiné euh, au, euh, à un public élargi, à tous les acteurs de la ville. Hein. C'est n'est pas censé être uniquement à usage académique ou pédagogique. voilà. Et donc, je, je termine avec cette... Cette création, euh, qui date d'hier, euh, en ce qui concerne le sigle, le, le plan Marshall pour la marche, hein, marche, recherche et action locale, où il me semble qu'il euh, faudrait qu'on trouve un dispositif pour précisément euh, euh, davantage exploiter euh, toutes les connaissances euh, dispersées et fragmentées pour faire des expérimentations qui, là aussi, euh, euh, réuniraient des services, euh, services des espaces verts, services de l'urbanisme, services... De, des transports et de, des déplacements au service de la jeunesse et des sports, au service de santé, enfin, etc. Voilà, c'était mon, mon dernier mot pour euh, ouvrir. Merci, euh, merci Jérôme. On suivra le, la publication de, de ce dictionnaire, euh, fort, euh, fort intéressant. Alors, euh, il n'y a pas de questions pour l'instant, euh, et donc j'invite nos auditeurs à euh, faire des remarques, poser des questions, se manifester par euh, le, petit fil, le petit fil de questions. Voilà. Euh, on va passer euh, tout de suite. Ah ben ça y est, voilà. Merci Jérôme Monet. Est-ce que votre équipe contient des SHS pour observer et questionner le vécu des piétons dans les divers espaces publics et urbains euh, Jérôme, tu réponds brièvement Merci. Ah, on ne t'entend oui. plus alors voilà, euh, dans l'équipe il y a euh, anthropologues, sociologues, psychologues, euh, y compris euh, moi en tant que géographe, je travaille sur les, euh, la géographie des représentations socio-spatiales, hein, donc euh, la relation entre nos actions dans l'espace et les représentations que nous faisons de l'espace, donc tout à fait le vécu est euh, dans, nos, dans nos objets fondamentaux. Euh, merci. Euh, alors on va passer la parole à Paul Lecroart. Paul Lecroart est urbaniste à l'Institut Paris Région. Ses travaux sont orientés à la fois vers les nouvelles pratiques, les nouveaux modes de faire de l'urbanisme plus durable et euh, sur des approches comparatives et euh, notamment je signalerai la publication récente d'un cahier de l'Institut « Les villes changent le monde » donc qui a été coordonné par euh, Paul Lecroart et euh, Léo Fauconnet. Donc, Paul, tu euh, mets ton oui. PowerPoint Entends. et je te oui. laisse la parole. La question, c'est quels sont les principaux enseignements euh, de tes travaux et plus généralement des travaux de, de l'Institut. Euh, tu vas nous faire br une brillante synthèse en une dizaine de minutes sur cette question de la marche. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran là Non. Ah. Je ne pas ton écran. Alors je partage. Ouais. Voilà. Là vous le voyez. On le voit. Est-ce que tu peux masquer le petit ouais. euh, le petit en bas Voilà, c'est parfait. Tu peux y aller. Paul. Voilà. voilà. Bonjour. Euh, euh, ravi d'être ce matin pour parler de, des transformations de l'espace public et de la ville euh, liées à la, à la marchabilité. Euh, je vais être assez court et je vais vous proposer euh, un petit parcours dans euh, l'histoire de la marchabilité de la région Île-de-France. Euh, euh, je, je vais faire quelques impasses et quelques raccourcis euh, pour, euh, pour donner un peu le, le, le ton du débat de, de, de ce matin. D'abord, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la ville jusqu'aux années 30, la région parisienne jusqu'aux années 30, était marchable. Euh, on traversait les rues partout, pratiquement, euh, même s'il y avait déjà de la circulation et euh, les distances étaient courtes. On allait généralement euh, déjeuner le midi euh, chez soi. Euh, mais voilà, après, après la guerre, à partir des années 50-60, les choses ont changé euh, L'automobile de masse euh, est arrivé. Enfin, on va dire que les, les, euh, euh, on a commencé à s'équiper d'automobiles et le piéton finalement est devenu un gêneur. C'est devenu euh, un, un obstacle au, au progrès et on a voulu l'éliminer, au moins le canaliser. Euh, J'aime bien cette citation de, de Paul Delouvrier qui est le premier président de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la région parisienne. « L'urbanisme doit épouser l'automobile car nos, nos concitoyens l'ont épousé ou vont l'épouser. » Alors on ne parlait pas à l'époque des, des citoyennes, on parlait surtout des concitoyens. Euh, la, la manière en fait d'éliminer d'une certaine façon le piéton, c'est le canaliser dans des espaces bien identifiés euh, au travers du concept de ségrégation des circulations. Donc on, on le voit sur cette image, un projet de, de ZUP à, à Fontenay-sous-Bois, euh, on a euh, une maille euh, routière, voire autoroutière autour du quartier, et les, les piétons sont canalisés uniquement sur la dalle qui permet donc de séparer ces, ces différentes circulations. Comment éliminer le piéton dans la ville existante C'est euh, bah, de euh, lui laisser le moins de place possible. Et donc, euh, on voit qu'on a rogné les trottoirs, on a mis le stationnement euh, sur les trottoirs. Euh, on a aussi laissé effectivement les, les, les trottoirs euh, au stationnement plus ou moins légal. Mais on a quand même eu euh, quelques culpabilités et donc on a mis des potelets, des potelets pour, pour faciliter le déplacement des, des piétons sur le trottoir, mais bon, vous voyez sur cette image, ça ne marche pas toujours. On a aussi, euh, je vais vite, hein, euh, on a aussi euh, multiplié les, euh, les temps de traversée piétonne. Donc la priorité est bien sur la circulation automobile, et donc le piéton finalement c'est la variable d'ajustement et on, on, on ne le laisse pas traverser en une fois. Ici on est à la Garenne-Colombe et euh, le, le, on, a, on a travaillé dans les années 90 sur un, un plan circulation douce pour les, les Hauts-de-Seine et on s'est rendu compte en fait qu'un piéton moyen avait besoin, euh, en fonction de la phase de feu dans laquelle il intervenait, euh, de traverser en 6, 7, voire 8 fois. Une autre façon d'éliminer les, les piétons, c'est d'éliminer effectivement les passages piétons, et c'est aussi d'éliminer les trottoirs, comme on le voit sur cet grand, grand axe en périphérie. On est ici sur une ancienne voie romaine, la Nationale 20, qui est le, le, le cardo en fait, de, de, de la région. Et on voit effectivement que euh, l'univers dans lequel on se situe, euh, ce n'est pas l'univers de, de la marche. Une autre façon d'éliminer les piétons qui a été.. Euh, noté par euh, Gabriel Dupuis dans les années 70, c'est euh, le, d'introduire euh, les modèles de trafic pour dimensionner, programmer les équipements routiers. Euh, on est allé aux États-Unis, notamment nos collègues de, de l'Institut euh, Paris Région euh, sont allés aux États-Unis pour importer les, les modèles de trafic américains qui, par la taille des zones euh, origine destination, permettaient en fait de... Éliminer la marche à pied qui était considérée comme un résidu. Ça a donné lieu à un certain nombre de, de, de projets d'infrastructures dont beaucoup ont été euh, réalisés qui ont coupé Paris de sa banlieue mais aussi coupé la première couronne euh, de, la, de la deuxième couronne avec euh, l'A86 vous voyez euh, l'ampleur de ces infrastructures et l'effet de coupure euh, qu'elle qu crée dans l'espace urbain Ici, euh, on a euh, l'autoroute A3 à, à Romainville qui sépare euh, deux quartiers de Romainville et qui euh, empêche ou limite beaucoup euh, les déplacements d'un côté à, à l'autre. On a, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, la ségrégation des fonctions qui se superpose à la euh, ségrégation des circulations pour euh, euh, créer ce qu'on appelle le zoning, le zonage, et donc euh, la, la non mixité, on va, et donc multiplier les distances, comme on le voit aussi euh, sur cette image où euh, le périurbain euh, qu'évoquait euh, Fouad tout à l'heure euh, est développé à partir des années 70 à, à, à, euh, à une très large échelle, y compris euh, dans les villes nouvelles euh, comme on est euh, sur, cette, sur cette image à, à Marne-la-Vallée. Donc les distances euh, s'accroissent et continuent aujourd'hui à s'accroître en région parisienne. Malgré tout, euh, le piéton qui marche déjà depuis un petit moment, hein, plus, plus de 2 millions d'années, euh, il résiste. Il résiste euh, et on change de stratégie pour lui faire davantage de, euh, de place. À partir des années 80, on a un retour à la rue. À partir des années 90, pour faire vite, on a le retour de l'espace public qui euh, est un, un, un nouveau concept et on, on imagine euh, de, des nouveaux, des nouveaux euh, aménagements beaucoup plus favorables à la marche à pied, beaucoup plus qualitatifs et notamment autour des réseaux de transport en commun euh, comme le tramway euh, qui permettent en fait euh, de développer la mobilité piétonne. C'est aussi euh, l'époque euh, où on commence à euh, réduire les vitesses, notamment dans les zones 30 d'abord, puis dans les, les, les zones de, de rencontre, pour faire cohabiter les différents usages, les différents modes, et donner davantage euh, euh, l'accent sur le rôle social euh, de rencontre de l'espace public. C'est aussi l'année où on, les années où on commence à travailler sur les plans de déplacement urbain. On travaille aussi euh, à, à différentes échelles. On travaille aussi sur les, les plans de circulation douce, hein, on en a fait beaucoup euh, ici à, à l'Institut. Euh, on travaille sur les, les liaisons, les liaisons piétonnes et les liaisons cyclables, et on commence à esquisser euh, un urbanisme compact, un urbanisme de la mixité euh, davantage que de la séparation. Euh, on a aussi euh, des nouveaux outils qui apparaissent, comme euh, à Londres avec euh, le plan de, de ville marchable, on va dire, de, de Londres, qui est euh, très moderne en fait, puisque déjà à l'époque, en 2005, euh, on, on, on développe euh, la marchabilité euh, des espaces publics londoniens pour soulager le, le, le système de transport. Et c'est TFL, Transport for London, qui pilote euh, cette initiative. Dans les années 2010 on voit qu'il y a un changement de, de, de conception, euh, on passe du piéton comme catégorie à la marchabilité comme une prise en compte beaucoup plus large euh, de l'espace de la marche, de l'environnement de la marche, de l'urbanisme de, de, de la marche. Euh, à, à, à des grandes échelles et, et on voit qu'on a des nouveaux thèmes qui apparaissent comme euh, la santé, bien sûr, le séjour, le, le jeu, le sport, mais aussi euh, le, les parcours, les parcours avec les sentiers métropolitains, notamment euh, l'idée qu'on peut redécouvrir euh, sa, sa région au travers de, de la marche. Et puis, on invente plus récemment des nouveaux outils, des outils temporaires L'urbanisme temporaire, on introduit euh, euh, l'art dans l'espace public, on travaille avec des, des, des artistes pour euh, changer les, les perspectives, changer euh, les, euh, les, les, les modes de, euh, de représentation de l'espace public. On commence à dépaver euh, certaines rues, on a aussi mis l'accent sur euh, la végétalisation, avec les permis de végétaliser dans certaines villes. Et puis on se dote de nouveaux outils d'analyse, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, on, on, on l'a euh, abordé avec les territoires favorables à la marche. qui ne sont pas les territoires de la marchabilité physique, mais euh, les territoires où on a un certain nombre d'aménités, euh, d'équipements, de services, de commerces, de gares, de centres-villes qui sont euh, dans un rayon accessible à pied. Et donc on voit cette carte euh, sur la gauche où, Finalement, on a une superposition assez forte de euh, la densité, de la mixité avec les territoires de la marche et, à contrario, on voit euh, en gris tous ces espaces euh, périurbains euh, qu'on évoquait tout à l'heure qui sont défavorables à la marchabilité, défavorables à la marche. Et puis, on a des plans directeurs comme celui de Genève qui s'intéresse beaucoup au parcours mais qui s'intéresse aussi à la question des rez-de-chaussée, évidemment, qui est un, un enjeu fondamental pour l'environnement de la marche. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est euh, Comme on l'a dit, la marche, c'est le mode principal de déplacement à, à l'échelle de la région, avec euh, 17 millions de, de déplacements par jour. Ils sont en croissance. Vous voyez que euh, les, les déplacements automobiles, c'est 14 millions, bien sûr, sur des distances bien plus importantes, mais ces déplacements sont en légère baisse et on pense en fait que cette baisse peut continuer aussi, alors on va voir avec, avec le, le post-confinement ce qui se passe, mais ce qu'on voit c'est que l'espace de la circulation et du stationnement est très largement dominant dans l'espace public. Euh, associé à la marche en fait, on a bien sûr les transports en commun, donc on a un système marche finalement qui est dominant, on voit sur, sur cette image que, on a des piétons là qui sont dans le métro et qui font une, une, une pause davantage en fait que des utilisateurs de transports en commun. Donc le système marche, c'est euh, les deux tiers environ de la mobilité et c'est un système particulièrement efficace. Alors l'aspect euh, négatif, c'est qu'on a toujours euh, beaucoup d'accidentologie. On a 70 euh, piétons en Ile-de-France qui, euh, qui sont tués euh, tous les ans et on euh, on a des, des catégories qui sont particulièrement défavorisées, euh, particulièrement euh, soumises à, à, à, à l'accidentologie. C'est bien sûr les enfants et c'est aussi euh, les personnes de milieu défavorisés, mais c'est aussi euh, les personnes âgées et, euh, et si, si vous êtes une, une personne âgée, je vous, je vous recommande de ne pas traverser au passage piéton, puisque vous avez beaucoup plus de chances d'être tué sur un passage piéton que euh, Voilà, c'est un peu une boutade, mais euh, ça montre en, euh, encore les progrès qu'on qu a à faire. Et je vais m'arrêter là-dessus, puisqu'on euh, va passer aux questions tout à l'heure. Merci. Euh, merci beaucoup, euh, Paul, pour ce, pour ce panorama et pour avoir rappelé euh, que la marche c'est aussi un, un domaine qui est traversé par des inégalités extrêmement fortes euh, entre catégories euh, socio-économiques, entre classes euh, d'âge, entre, classe entre territoires, et que ça fait euh, effectivement partie euh, du problème. Alors, euh, sans plus tarder, parce qu'on euh, a un programme très chargé, donc je suis désolée, c'est un peu frustrant pour tout le monde, mais bon, il faut qu'on avance. Euh, je vais passer la parole à euh, Eric Schenderowski, euh, alors, euh, vous êtes directeur de l'urbanisme et des territoires, à la fois à la ville de Strasbourg et à la métropole de Strasbourg. Strasbourg, quand on fait un petit état des lieux sur la littérature, sur la marche, est souvent cité en exemple. Euh, vous vous en étonniez d'ailleurs euh, dans notre conversation préparatoire à ce petit déjeuner. Euh, et donc, euh, ma question, c'est très simplement, euh, bah, finalement, comment la démarche déjà ancienne de Strasbourg euh, en faveur de la marche et construite euh, et quel bilan euh, vous euh, en faites aujourd'hui. C'est à vous, allez-y. Oui, allez vous oui merci, -vous. merci. Oui, vous m'entendez oui. oui. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Euh, Peut-être juste en, en, en préambule, euh, quand on a préparé, euh, effectivement, euh, on a fait un, un peu le point sur… Euh, euh, l'état de la question sur Strasbourg et juste vous rappeler que, en tant que directeur de l'urbanisme, je n'ai pas dans mon pôle la, la mobilité et les espaces publics alors que c'est un sujet essentiel pour nous pour construire la ville et peut-être pour un peu vous décrire euh, d'où je viens c'est euh, d'abord j'ai une formation d'architecte euh, urbaniste et je suis un grand randonneur urbain, donc euh, voilà la, la question pour moi de la marche est presque inhérente à, à, à, à ma mobilité quotidienne depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous voyez l'écran pas encore. Ah voilà, bon, voilà je, je l'affiche, voilà. Alors peut-être on va. Je, Attends, on va voilà. un peu, alors, partager, voilà. Euh, donc, la, la situation que je vais décrire euh, ressemble beaucoup à une échelle, dire, euh, plus restreinte, euh, à ce qu'il euh, a été décrit déjà sur la région parisienne. Et là, ça va On ne voit pas votre écran encore. Mais pourtant, j'ai pu démarrer le partage d'écran. Est-ce que vous, vous, vous le voyez euh non? Non. Pourtant, on a testé, c'est bizarre. Alors. Il, il partage le mauvais écran. Il faut que vous partagiez ah, l'autre écran. Vous avez deux. C'est possible, J'appuie ai... ouais, je, je, je, sur le 1 pourtant. Euh... Je vais le là alors. Je vais recommencer. Et là euh, Non. Désolée Désolé pour, Désolé pour le temps perdu. Je peux essayer de le mettre sur le mien si vous voulez. Oui. oui. Et puis vous me direz, on, on va voir, hein. on, va, on va tester. Alors attendez. Alors peut-être sans, sans attendre pour ne pas perdre trop de oui. temps. Je vous rappeler quelques éléments un peu de très caractéristiques de, de l'agglomération euh, qui permettent justement d'identifier en quoi l'agglomération le, le, la, strasbourgeoise ou la ville de Strasbourg a été favorable à, à, à, la, à la mise en place d'une... en tout cas, à des, à des chiffres assez euh, intéressants par rapport aux au déplacements à pied, puisque sur la ville de Strasbourg, euh, 250, 280 000 habitants, 40%, 40 des déplacements se font à pied, et au centre-ville, c'est euh, plus de 50%. Ça, c'est l'enquête ménage 2009. J'aurais bien voulu avoir des chiffres plus récents, mais ils n'étaient pas exploités de la même manière, donc on n'avait pas des chiffres aussi, euh, aussi clairs. Donc Strasbourg, Strasbourg c'est déjà une géographie très favorable un relief et une taille. Et ce relief, en plus, il est parcouru par des nombreux cours d'eau qui, depuis les années 70, ont permis d'installer des pistes cyclables et finalement installer une mobilité douce depuis un moment. On a également une intercommunalité assez ancienne, puisque la communauté urbaine a été créée en 1968. Et donc finalement, un, un mode, des modalités d'intervention de, de, de la commune centre jusqu'aux communes périphériques euh, qui permettait d'unifier les moyens, ce qui est aussi un, une, un vrai, euh, une vraie chance. Euh, sociologiquement, euh, 62 000 étudiants aujourd'hui, dont 50 000, sont au centre-ville puisque les campus de Strasbourg n'ont pas été délocalisés dans les années 60 périphéries et ça crée euh, finalement un public euh, d'utilisateurs assez important pour en tout cas le vélo et la marche à pied. 700 km de pistes cyclables. Et puis aujourd'hui, 46 km de ligne de tramway, plus de 80 stations de tramway. Euh, et là, par contre, je vais avoir besoin des, des cartes. Alors, continuer. je passe. Ça vous va Oui, mais et je ne vois pas ce qui se passe. Oui, euh... Ah, vous ne voyez pas? Est-ce que, est que, est que vous voyez bah, euh, parce que moi je le vois sur mon écran? Bon, et eh ben, dans ce cas-là, on dit que ça, on passe à la deuxième, à la deuxième diapo. Donc, qui était une carte des, de l'évolution de, de, de la piétonisation. Et vous voyez, quand, je, quand on commence à parler des piétons, tout de suite, le premier réflexe, c'est piétonisation. On la voit euh, Ben, alors, manifestement, euh, on a un petit souci avec l'écran. Ça marche pas, je crois. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran on, a, on, voit, on voit un écran où il y a les différents usages de la piétonisation, une carte à, à droite et une photo à gauche. Eh ben c'est parfait. Donc eric il y a bien, euh, il y a bien le votre diapo, diaporama qui est qui est projeté. C'est moi qui le projette. Ouais. Je, Alors, vais, je vais je vais faire. En fait, des... <coughs> la première jure. diapo, on voit l'évolution oui, voilà des, et ce qui recourt un peu les, les, les, les dates de la manière dont les pétonisations sont faites dans les années 60-70. de piétonisation liée aux questions de tourisme et de patrimoine à Strasbourg, secteur Petite France et cathédrale. Si on passe à la diapositive suivante, c'est c'est à partir des années 90 le tramway en tout cas qui est à Strasbourg, a, a embarqué, un, on va dire, un, une transformation radicale de, de, de la mobilité piétonne euh, au centre-ville avec, le, et en grande partie, le, le, un partage de l'espace public radical euh, parce que la, la, la voiture a, a, a abandonné le, son transit à travers le centre-ville. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à s'outiller euh, pour connaître un peu mieux les, les, les usages et les, les, les parts modales avec des, des comptages piétons qui se faisaient de manière assez régulière sur les grands axes euh, pratiqués par les piétons. Et si on passe à la diapositive suivante, aujourd'hui, à partir des années 2000-2010, on voit que l'usage de la piétonisation s'est fait aussi pour accompagner l'évolution de la, de la centralité euh, strasbourgeoise, en allant chercher un peu plus loin et en desserrant le, le centre-ville, euh, euh, sur sur des, des espaces un peu plus périphériques à ce qui était un peu le, le, le centre historique. Diapo suivante, on voit effectivement en changeant d'échelle euh, que le, le, la, la zone piétonne devient finalement un symbole de la construction de cette centralité. Avec des, euh, des, des positions assez courageuses euh, à une époque, par exemple sur la, la presqu'île Malraux, dont on voit une esquisse des années 90, et l'installation d'un énorme équipement public qui est la, la médiathèque euh, tête de réseau de toutes les médiathèques de l'agglomération, euh, des soins de une place de parking sur cette euh, sur ce lieu pour pouvoir développer un, un plateau piéton euh, libéré de toute contrainte automobile donc à la fois des, euh, des, des prises de position euh, locales sectorielles qui ont eu des, des effets euh, induits importants par rapport à la par rapport à la, à la place du piéton euh, si on passe à la diapositive suivante on voit bien que sur les le, aujourd'hui on constate à Strasbourg c'est que ça a été décrit déjà il commence à avoir une pression euh, sur espace public mais à Strasbourg pas, pas, pas, pas de la voiture mais des modes actifs entre et plutôt les conflits aujourd'hui on les constate entre piétons et vélos euh, la, la, la, la part modale de, de chacun de ces deux modes a, a explosé et, et aujourd'hui euh, finalement la pression se fait plutôt entre ces deux modes euh, et la diapositive suivante montre bien à quel point également la, le vélo a, grâce à aussi à un lobby assez, assez puissant et aussi une, une manière de je dirais, une codification des besoins du vélo en termes de largeur de piste cyclable, en termes d'aménagement, ben, a toujours laissé le piéton finalement, à euh, laissé au piéton la part congrue, euh, une fois qu'on avait installé la, la, la piste cyclable, à la fois, là vous avez des berges du, du, du centre-ville, où le, le piéton ne peut même pas cheminer euh, sinon sur la piste cyclable, et puis euh, également en termes de, de continuité du service, euh, et là on, a, on, a, on a, on est en contradiction avec parfois nos objectifs de non-imperméabilisation non de l'espace public, où quand il pleut, ben le piéton va aller, va aller cheminer sur la piste cyclable qui, elle, euh, lui permet de marcher au sec. Alors, quand on a euh, pendant la préparation, on a évoqué le plan piéton euh, de la ville de Strasbourg qui a été euh, élaboré en 2012, donc c'est bien aussi un, un plan piéton ville de Strasbourg et pas Eurométropole. La ville de Strasbourg a pris la main, ce qui m'avait assez frappé, c'est que ben, je n'avais pas vraiment une connaissance très... Euh, précise de ce plan piéton, alors que j'étais en poste déjà à l'époque. Et, et dans ce plan piéton, on indiquait que les documents d'urbanisme devaient euh, intégrer finalement beaucoup de recommandations. Euh, ce plan piéton qui est, somme toute, euh, assez riche et très bien rédigé. Mais d'une certaine manière, il est resté dans sa, dans sa, dans sa sphère, portée peut-être de manière un peu trop, euh, un peu trop limitée euh, en termes de gouvernance interne. Il y a eu à travers ce plan piéton des... Euh, un aménagement assez assez structurant et qui, justement, un peu à l'instar du tramway ou des pistes cyclables dans les années 90, a permis de, de mettre sur le devant de la scène un projet très structurant, dédié spécifiquement aux piétons, euh, qui est un projet de, de, de liaison piétonne sur des espaces publics existants, euh, à recomposer, qui s'appelle la magistrale piétonne et qui permettait de relier la gare centrale de Strasbourg euh, au quartier de Neudorf qui se trouve euh, pratiquement à 2 kilomètres plus au sud, euh, à travers une série d'aménagements, où là, le piéton a été euh, finalement la clé d'entrée majeure en lui laissant la place, et à, à, à l'inverse de ce qu'on voit habituellement, faire en sorte que les autres modes, on va dire, euh, l'espace des aux autres modes, euh, lui laisse la place. Et ces, ces aménagements se poursuivent, et notamment à l'occasion d'aménagements post-confinement, on, on a saisi l'opportunité pour faire encore des interventions sur des espaces piétons conflictuels. Si on passe à la, la diapositive suivante, le plan piéton a également commencé à installer un corpus d'intervention euh, qui euh, visait aussi à, à faire en sorte qu'on partialise un peu moins les, les espaces dédiés à chaque mode et que l'idée de partager, mutualiser soit à la base et portée par les aménagements d'espaces publics. Et puis également l'idée d'un urbanisme un peu tactique, de, de, de saisir des opportunités alors, soit par des aménagements en testant des aménagements beaucoup moins coûteux que ce qu'on fait habituellement. Là, l'exemple d'une rue, rue qui n'est pas aménagée comme rue piétonne, mais qui est piétonne de fait, on a installé des terrasses en bois. Et est comme ce qu'on en a vu là hier, j'étais à Paris, j'ai vu que la rue Saint-Denis avait également l'opportunité opportunités pour déployer des terrasses sur, la, sur les espaces de stationnement. Ou alors, à l'occasion de, de chantiers, et ça c'est des choses qu'on qu utilise assez souvent. Les réductions de voiries qui euh, sont euh, faites à l'occasion de l'installation de base vie, ben, on se rend compte que finalement le, la circulation s'organise pas si mal que ça, et ben, on, ne, on, ne rest, on ne restitue pas la, la circulation piétonne euh, automobile et on, autour de l'espace chantier, si ça a du sens, on réinstalle un, un, un espace dédié à des espaces piétons. Alors, euh, Peut-être rapidement, quelle est un peu la, la place des urbanistes, euh, enfin en tout cas de ma direction pour euh, au, au, au profit de, de, cette, euh, de la place des piétons. Donc sur la diapo suivante, euh, chaque fois que nous le pouvons, eh bien, nous allons euh, chercher à, à réduire ces infrastructures euh, euh, routières qui ont été construites dans les années 60-70, euh, à, à l'occasion de, voilà, de des extensions de lignes de tramway, euh, d'aménagement le long d'opérations de, de, immobilières et la de redéfinition de la, voilà, de, de la mobilité et de l'accessibilité du centre-ville. Et donc, c'est les viaducs, les trémies, les ronds-points. Euh, on, euh, on est même revenu en, en peu de temps, en moins de 30 ans, sur un aménagement de place de l'étoile qui, bien évidemment, à l'interface entre une sortie autoroutière et la ville, avait, euh, avait plutôt généré des géométries euh, routières, et pour lesquelles on est revenu sur des, sur des géométries euh, qui, laissaient, voilà, qui renvoyaient plutôt à l'urbanisme la, à la, à traditionnel des grands tracés. Notre exemple, c'est qu'il euh, ne peut pas y avoir de place pour les piétons et, et, et, et qui habitant euh, correctement avec les vélos et, et tout autres mode s'il n'y a pas un espace public généreux. Et là, sur un, un exemple d'une un, série de, de projets euh, immobiliers euh, qui ont constitué un, un projet urbain, on passe à la diapositive suivante, on s'est battu pour que euh, les, les espaces publics soient euh, surdimensionnés par rapport à ce qu'on aurait pu faire habituellement. Avoir des surlargeurs, avoir des, des passages piétons qui accompagnent une berge, des petits passages piétons qui permettent de relier la station de tramway à l'espace vert ou à, à une école à l'arrière. Donc un, là sur ce plan, vous voyez en rouge tout ce qui aurait pu passer euh, voilà en dessous des radars si on ne s'était pas on va dire un peu attaché à un espace piéton plus généreux, euh, en plus de, de l'espace habituellement offert aux piétons. Un autre sujet. Euh, pour moi qui me, pour, qui me semble très important mais qui a plus fait écho à beaucoup de travaux là de, de chercheurs notamment aussi de, de, de, de travaux sur le, le, les projets urbains et Ariel Lamazounji qui a mené des, des séminaires là-dessus c'est la question de la ville à raies de rue c'est que si on veut aussi que la la ville soit aimable et facilite et donne envie de marcher il faut que nos de chaussées euh, on va dire soient déjà s'adresse à l'espace public et là, vous voyez euh, des, des opérations euh, qui sont assez récentes, peut-être du début des années 2000, et qui montrent à quel point, avec ces, ces bâtiments publics, on peut ignorer totalement, finalement, euh, ici, le bâtiment qui tourne le dos à, à l'axe principal le long de lequel il s'installe, et qui a été conçu pratiquement comme un, comme un supermarché de périphérie avec son parking euh, en cœur d'îlot et ses accès. Et là, on se bat pour qu'on ait des rez-de-chaussée euh, très ouverts et très, euh, sur lesquels l'activité la, la, Adresse à l'espace public. Une autre, une autre, une autre idée c'est que le service aussi sur l'espace public doit être assuré le plus longtemps possible et notamment pour la question de la nuit. Et on avait saisi en 2005 une, une opportunité d'un appel à projet porté par la DIV et EDF pour la mise en lumière des, des quartiers sensibles et donc on s'était dit peut-être qu'à l'occasion de l'arrivée du tramway dans un quartier on a peut-être aussi intérêt à travailler les liaisons pour que les, les stations soient bien reliées à travers un parc qui euh, n'était pas forcément bien éclairé et qui aurait pu être, enfin, qui constituait finalement une, une restriction à, à l'envie de, de rejoindre le, le tramway. Donc, cette question aussi de la nuit, notamment également de, de s'attacher au, au public les plus fragiles, ça a été évoqué, hein, les personnes âgées, les enfants, les femmes, euh, qui parfois sont dans, on va dire très, très sollicitées dans l'espace public, euh, voilà, c'est des, des, des démarches qu'on essaie de croiser aussi et avec la, une démarche qui s'appelle Genre et Ville, qui euh, euh, apporte, aborde la question de la place de la femme dans l'espace public. Pour finir, j'aimerais aussi peut-être changer d'échelle, parce que là, on parle de la, de la ville où la place du piéton, finalement, est, est naturelle et confortable. Et euh, ben, effectivement, la, la question, si on veut changer d'échelle de, de, de, de et de, pa, de paradigme, il faut s'attacher finalement à tout ce qui permettrait de... de, de de permettre des, euh, des, des randonnées et, des, et, des, et la, la ville marchable au-delà de, de l'échelle de la proximité. Là, vous avez euh, un extrait d'une étude qui avait été menée par, par un bureau d'études sur la question des, qui, de la ville marchable et qui mettait bien en évidence la, la question de la ville archipel, à la fois des, des, des endroits favorables à la, à la marche à pied, puis finalement tous ces interstices où finalement on n'a pas du tout euh, envie, où la, le piéton ne trouve pas sa place, où le vélo vient souvent prendre le relais, mais en tout cas, le piéton n'y est pas installé. Et donc, on se rend compte que, ben, on se pose la question de quelle est la distance pertinente pour, pour se déplacer à pied, c'est -ce 30 minutes pour les déplacements domicile-travail. Est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt euh, à, à promouvoir et à s'appuyer, par exemple sur la diapo suivante, sur une question de la, des déplacements loisirs, qui peut-être, à, à cette occasion-là, pourrait... Euh, commencer à, à permettre aux au piétons de, de percevoir la dimension de son territoire et de le faire cheminer à travers des espaces de qualité. Et je reviens à cette chance que nous avons à Strasbourg d'avoir ces grandes coulées vertes qui accompagnent les cours d'eau et qui permettent de relier le, euh, toutes les parties de l'agglomération et, et, et, et notamment le, le, le, le centre-ville. Pour finir, euh, voilà, on a des, euh, des, des expérimentations sur des, des territoires, justement qui sont des territoires de liaison entre Faubourg, Deuxième couronne et, et hypercentre, c'est le parc naturel urbain de l'île et de la Bruche, sur lequel, à partir d'une série de petites, petites attentions sur les liaisons, sur la, la cohabitation aussi entre les piétons et les vélos, la mise en valeur des berges, euh, on peut aussi euh, combiner à la fois de, du, de, la, du, de la proximité, du, travailler également sur la question de, de la santé, à travers la, la, la marche à pied, on a été un peu promoteur des questions sur sport euh, sur ordonnance, donc on voit bien que, comme ça a été montré dans le premier tableau, il faut décloisonner toutes les approches pour faire en sorte que le, le piéton qui finalement est le, le, le, la marche à pied qui est l'offre du dernier kilomètre, ben, puisse avoir plein de bonnes raisons d'utiliser de de, de, les espaces et les aménagements qu'on pourrait faire. Puis Pour finir, puisque c'est un sujet qui me semble aussi important, que la, on a bien vu que les zones piétonnes dans les années 70, c'était d'abord au service du patrimoine. Enfin, Peut-être euh, profitons également de, de, cette, de ces aménagements pour valoriser le, les, les patrimoines de nos, de nos périphéries, euh, qui sont souvent remarquables mais méconnus. Et là, euh, vous avez l'extrait d'un travail qu'on a engagé il y a maintenant 20 ans sur la découverte patrimoniale de nos, de nos quartiers. C'est un peu l'idée de sortir de, de l'inévitable Petite France et du quartier de la cathédrale. Pour également favoriser finalement des découvertes de, de, de patrimoine à travers des circuits piétons et vélos Ils peuvent venir aussi euh, fabriquer ce, ce lien. Voilà. Donc aujourd'hui c'est moins sur l'état des lieux du, du plan piéton que je voulais intervenir, mais, su, mais la, la part dont les, les urbanistes, en tout cas, peuvent s'emparer de cette question euh, dans, dans les projets, sachant qu'on en est euh, au début et que euh, on est ce euh, champ-là, en tout cas euh, à Strasbourg pour les questions d'urbanisme. On est fini. OK, merci beaucoup euh, Eric. Euh, il enfin, y a beaucoup d'actions euh, qui, qui nous font rêver <rire> ici, notamment la magistrale piétonne. C'est Ce vraiment une, une, idée, une idée intéressante. Alors, il y a beaucoup de questions. Le temps passe très vite. Euh, donc, je vais faire une petite synthèse des questions et puis euh, vous, vous, vous, vous répondez. Euh, euh, très rapidement, je suis, je suis désolée, euh, peut-être à, à, à une ou deux qui vont vous inspirer euh, plus particulièrement, pas mal de questions sur la synergie euh, déplacement vélo-piéton hein, qui fait l'actualité euh, aujourd'hui en période post-confinement. Euh, finalement, comment, euh, ou plutôt les absences, quelle synergie envisager pour euh, faciliter euh, euh, la, la cohabitation des piétons et des, et des vélos dans l'espace public euh, stratégie, quelle stratégie de communication pour favoriser la randonnée urbaine, la marche en ville C'est aussi euh, une question euh, tout à fait intéressante. Euh, ensuite, euh, les rez de chaussée, la question des rez-de-chaussées. Euh, donc plus il y a d'entrées piétons le long des rues, plus il y a d'animation, c'est la condition sine qua non de la sécurité euh, et, et donc le, la, le visuel, ce que l'on voit est absolument euh, essentiel et les villes anciennes offrent cette qualité, ce qui effectivement n'est pas le cas dans les diapos que vous nous avez montrés. Et puis euh, une question de Sabinost de l'Observatoire euh, Régional de la Santé, avez-vous des collaborations avec vos services santé pour penser la marche en tant que promoteur de l'activité physique voilà, Eric, je vous laisse trois minutes pour répondre à tout ça. Trois minutes. Alors, sur, la, sur les rez-de-chaussée, complètement d'accord. Euh, effectivement, euh, il y avait ce travail sur le pas de la ville qui, qui disait que pour, euh, euh, finalement, la, la perception d'un cheminement, elle, elle est complètement dépendante de la... De l'animation la, qu'on va y trouver. Et donc, plus il y aura de, de sujets d'animation, plus euh, finalement le temps passé à parcourir un kilomètre apparaîtra court. Donc, ça, c'est un vrai sujet de, également de, de, de, de sociologie qui, qui est important. Sur la question des, Je travaille avec les services correspondants. Euh, effectivement, on a, on, a, on a travaillé sur des, des, ce qu'on appelait des vitas à boucles qui euh, ont essayé d'installer de manière euh, le plus possible comme venant, euh, je dirais, ponctuer et, et, et même elle-même travailler. Euh, sur des parcours piétons, donc euh, ne pas déconnecter à la fois des objets euh, qui pourraient avoir leur utilité, mais ne pas. Euh, et, et euh, oublier finalement qu'elles sont. Qu elles, qu elles peuvent rentrer, donc, euh, des, des liaisons euh, à, à grande échelle. Et je pense que sur la, la question de la cohabitation vélo piéton, enfin, je reviens, hein, la meilleure, le meilleur service qu'on pourra rendre au vélo, c'est de faire en sorte que les piétons euh, ne, voilà, trouvent leur place et ne viennent pas euh, empiéter sur les pistes cyclables. Parce que là, on voit des les sujets d'énervement. Euh, et de, parfois d'agressivité de, de, entre, entre les deux modes qui, qui posent souci et que ce n'est pas là qu'on a envie de, de se disputer. Donc, le, le ce vrai sujet de, des zones de conflit, c'est un petit travail de, de, de, de, de, de assez fin d'analyse qui, qui est essentiel pour que chacun puisse ne pas reprocher à l'autre de lui prendre sa place. Rapidement. Merci. Alors, on a une, une remarque d'Anne Faure de. de euh, qui euh, informe qu'il y a un collectif de trois associations, place aux piétons, effectivement, qui vient d'être créé pour fédérer les énergies et euh, créer euh, une culture de la marche. Donc c'est une, une information euh, effectivement importante parce que. Euh, Aspects Brigitte, j'oubliais juste par rapport à la question, comment aussi la promouvoir, c'est par exemple, pendant le, là récemment, j'ai une question de l'adjoint à l'urbanisme qui disait que pendant le confinement, c'était beaucoup promené à Strasbourg et qui disait, mais proposer aux, aux Strasbourgeois des promenades euh, d'une heure à pied pour leur montrer euh, justement euh, comment on peut aussi euh, ne pas forcément euh, avoir la campagne en ville. Voilà, donc c'était aussi ce sujet. Voilà, sur, sur, sur la promotion, je pense que ça peut passer par cette idée de la randonnée urbaine. D'accord. Et je ne l'ai pas dit, euh, mais Anne Faure euh, représente l'association la, Rue de l'Avenir qui œuvre pour euh, la marche depuis euh, déjà euh, de longues années. Alors, on va euh, passer à l'intervenant suivant. Donc, Dorothée euh, Dorothée euh, Ingère, euh, vous êtes responsable du service transport et études générales. À la direction des transports, voiries et déplacements du Conseil départemental du Val-de-Marne. Vous n'avez pas de PowerPoint. Euh, vous allez nous expliquer la démarche que le Val-de-Marne a mise en place euh, pour favoriser, mettre en place une politique et des projets qui sont favorables à la marche à pied, démarches et méthodes que euh, vous euh, mettez en place. En lien avec, le, avec Jérôme Monet, les chercheurs du groupe de travail Marche du LABEX Futurs Urbains. Voilà, on vous euh, entre, autres. Entre, oui, autres. Alors, entre autres. Entre autres. Entre euh, autres. Donc, peut-être pour revenir euh, au fondement, donc, euh, la Marche est quelque chose qui anime euh, euh, depuis des années notre exécutif. Euh, on va revenir à la base, que sont les documents stratégiques. Donc, en 2009, le département a adopté un plan des déplacements en Val-de-Marne. Qui, euh, bah, qui promouvait très clairement hein, des déplacements les plus, les plus durables possibles, euh, parmi lesquels évidemment la marche. En 2017, on nous a demandé de le réactualiser et on nous a euh, réinterrogé fortement sur mais, comment est-ce qu'on peut développer la marche, parce que comme il a été dit, 40% environ des déplacements sont réalisés à pied. Pour autant, comment on développe euh, ce, ce, ce mode de déplacement et donc, là-dessus, la première étape a été un travail de un petit peu repenser les façons que nous pouvions avoir de travailler. Donc, je rappelle, on a une direction voirie, euh, transport, déplacement. Euh, on est un département, donc avec 420 km de routes, et je dis bien des routes. Euh, et euh, on a tout l'héritage, effectivement, euh, bah, de la culture voiture qui est quand même assez marqué chez nous, puisque lors de la décentralisation, donc on a récupéré les services de l'État très, très routiers. Euh, donc là-dessus, il a fallu retravailler un petit peu à comment on abordait ces questions de déplacement d'un point de vue général. Et là, on a commencé très rapidement à sortir de la logique de flux. Et je pense que ça, c'est un des, un des, une des premières choses vraiment fondamentales, c'est-à-dire... Sortir de cette logique de superposition de flux, c'est-à-dire la chaussée avec les flux voitures, euh, les pistes, les flux vélos, et puis euh, une structure, le trottoir euh, pour les piétons. Et on a fait donc, on a restructuré notre document stratégique autour de trois grands axes, le Val-de-Marnais au cœur des préoccupations, posant y compris toute la question du rééquilibrage Est-Ouest, et là je fais un petit clin d'œil à l'introduction sur, euh, mais finalement le meilleur déplacement n'est-il pas celui que l'on ne fait pas euh, et puis euh, une énorme partie qui n'existait pas avant, en tout cas qui n'était qui, qui était faite de plein de, de, de superpositions de petits bouts, qui a été de dire Eh ben nous, un de nos grands axes à travailler dans les années à venir, c'est comment on fait de notre route un espace à vivre. Et une fois qu'on a mis ça sur le tapis, et eh ben forcément on est obligé de sortir de cette logique de superposition de flux et d'appréhender l'espace dans son intégralité. Et là, eh ben, la particularité du Val-de-Marne, c'est qu'on est collé à Paris, donc on a une partie extrêmement urbaine et puis on a une partie euh, bah, périurbaine, Bon, je ne dirais pas que c'est la campagne, mais par endroit, c'est la campagne. On a encore 4% de terres agricoles avec euh, voilà, une production agricole existante encore aujourd'hui. Et donc, comment on travaille cette question de répartition de, de, de l'espace donc cette question, on a d'abord essayé de la traiter en interne, donc avec des, des, des actions de sensibilisation où on a par exemple euh, créé des ateliers. Alors qu'ils se voulaient, enfin c'était la la la provoque était évidente puisque ça s'appelait euh, la piétonnisation des trottoirs. Euh, et là, c'était vraiment effectivement pour euh, pour euh, pour impliquer euh, tous les collègues, donc absolument tous les collègues de de de, de la direction, que ce soit ceux qui sont euh, à l'exploitation, ceux qui sont aux opérations, enfin absolument tout le monde, à ce que montrait très bien un des intervenants, c'est-à-dire mais finalement le trottoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour marcher ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui récupère tout ce qu'on ne veut pas mettre sur la chaussée On parle des potelets, on parle du mobilier d'une façon générale, et quelle place réellement est laissée aux piétons euh, L'autre chose sur laquelle on a des compétences euh, claires, c'est toute la partie sécurité routière. Donc, comment on aborde cette question Là aussi, ça a été dit et chez nous, c'est très flagrant. Évidemment, les personnes les plus vulnérables sont les piétons. Évidemment, ce sont celles qui ont le plus de dégâts euh, corporels. Hein. Et très clairement aussi, euh, pour le Val-de-Marne, il est évident que deux populations sont particulièrement touchées, les personnes âgées et la tranche plutôt de, de, de, de collégiens. Donc là-dessus, évidemment, on a notre travail, je dirais, entre guillemets, euh, de fond, qui est de sécuriser un maximum. Et dans la sécurisation, si on veut effectivement que tous euh, les modes puissent cohabiter, euh, eh ben il faut absolument mettre le piéton au cœur puisque c'est le plus vulnérable. Et là-dessus, on a eu évidemment une politique, ça a été dit, hein, de diminuer les vitesses. Alors là, on est sur route départementale, donc tout n'est pas possible partout, mais bon, de réduire un maximum les vitesses. Et pour ce faire, on a développé depuis quelques années un programme de développement de plateaux surélevés. Qui Évidemment, pour premier effet, de réduire la vitesse, mais qui ont aussi pour deuxième effet de remettre euh, le piéton euh, au centre. C'est-à-dire que ce n'est plus le piéton qui descend de sa structure pour aller traverser la structure de la voiture, mais bien la voiture qui est obligée de monter et d'interrompre euh, la structure euh, du piéton. Donc ça, ce sont des choses que l'on continue à développer. Euh, de la même façon, toutes les questions d'accessibilité avec une culture au sein du département assez ancienne de l'expertise d'usage où on fait tester euh, nos nouvelles voiries sur des gros projets de requalification, en particulier aux, aux, aux associations de, de, de PMR. Une fois qu'on a fait ça, est-ce que pour autant on est arrivé à quelque chose qui nous permette réellement de repenser les aménagements que l'on propose Je m'explique par là. L'objectif est, est-ce qu'aujourd'hui, dans les directions. Euh, voirie euh, déplacement transport alors bon on a la particularité d'avoir le transport dans notre direction hein, voirie et, et déplacement ce qui est une chance mais ce qui n'est pas l'organisation la plus euh, la plus habituelle euh, dans les départements tout du moins euh, donc euh, comment effectivement on, on on travaille et comment on décide que on lance un projet de requalification parce que ce projet ne serait pas euh, euh, suffisamment euh, Qualitatif pour les piétons. Je pense qu'aujourd'hui euh, les choses ne se pensent pas comme ça dans les départements en particulier euh, et donc la question et notre, notre nouvelle approche a été de comment est-ce qu'on l'introduit effectivement dès le démarrage, comment on repense l'intégralité de nos aménagements en mettant le piéton au cœur de nos problématiques. Et là, bah, ce n'est pas simple parce qu'en fait, bah, c'est des choses que on n'a on pas l'habitude de faire. On, comme le montait très bien hein, le tableau de Jérôme, il y avait une remarque qui disait, « Mais bon sang, euh, vos trois premières colonnes, c'est que des techniciens, ingénieurs qui sont dans le dur, mais où est-ce qu'on a une approche un peu différente ?» Donc, comme on savait pas bien par quel bout le prendre, parce que ça faisait des années hein, qu'on essayait de développer la marche, mais que bon, nos résultats étaient, somme toute, assez, euh, assez modestes, pour rester, euh, euh, on a, on s'est tout d'abord tourné bah, vers une association de piétons. Donc, euh, je vois que Anne est ici, donc euh, avec Rue de l'avenir, pour travailler justement à cette culture du piéton. Comment on appréhende cette euh, cette place du piéton dans notre espace public? comment les associations peuvent nous aider à mieux intégrer. Donc là, on a toute une démarche avec euh, avec l'association Rue de l'Avenir et un partenariat euh, qui nous permet tout à la fois d'avoir un regard sur les aménagements déjà effectués et d'avoir un petit peu, un, je ne vais pas dire un, un jugement, mais en, en tout cas de, de, une perception de voir sur les choses réalisées. Et donc la démarche est assez intéressante puisque les gens de Rue de l'Avenir vont sur des... des des, des RD, hein. nous, notre champ de, de notre champ de jeu, c'est quand même les, les routes départementales, vont avec les chargés d'opération de l'époque, donc parfois c'est des requalifications récentes, mais il y en a d'autres, euh, d'il y a un peu plus longtemps, et essayent de voir effectivement comment ça s'est construit et finalement qu'est-ce qui a peut-être manqué à un moment donné dans la dans la, dans la réflexion de ce projet pour que la place du piéton soit réellement prise en compte. Euh, Rue de l'Avenir a aussi et... rencontré oui. Dorothée, euh, exactement, euh, qu'est-ce qui a manqué dans la réflexion pour que le, le piéton soit mieux pris en compte Le résultat, c'est quoi finalement Qu'est-ce qu qui manque Quels sont les principaux obstacles ben, les principaux ob... tu... le, les, le principal obstacle, c'est, je dirais, une question de culture. C'est-à-dire que comme on a peu d'espace, puisque c'est quand même la denrée rare en milieu urbain reste l'espace, euh, une fois qu'on a fait passer les fonctionnalités pour les voitures, pour les bus et pour les vélos, et ben, finalement, comme on ne met pas le piéton au cœur, eh ben, il récupère ce qui reste. Et c'est un peu le bilan que l'on peut, peut… Alors, quand il y a beaucoup de place, ben, c'est pas mal, parce qu'il lui en reste un peu, enfin, c'est confortable. Et puis, ben, quand il y a moins de place, eh ben, on voit bien que c'est un petit peu le, le, le parent pauvre, très clairement, de nos, de nos aménagements. Donc, on travaille à cette, à cette évaluation et aussi un travail où l'association a rencontré tous les types de métiers de notre, de notre direction, pour un petit peu, voilà, voir un petit peu aussi où on en était en fonction des métiers de la DTVD, de notre avancée sur la réflexion et la prise en compte du piéton. Donc ça, c'est un travail qui est, euh, qui, est bah, qui est en cours. Mm. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, comment on voilà comment on approche euh, ces, ces, ces éléments dans la dans l'élaboration de nos projets. Ensuite, on a eu euh, bah, cette question sur mais finalement, c'est quoi une infrastructure pédestre nous, en tant que gestionnaire et concepteur de voirie, je peux vous assurer, on sait, faire, euh, on sait faire une voirie efficace pour les voitures, on sait faire une voirie efficace pour les bus, on sait faire une voirie efficace pour les vélos. Pour les piétons, c'est quoi une voirie efficace C'est quoi une infrastructure pédestre efficace Et là, ben là on s'est dit que qu'on n'allait sans doute pas s'en sortir. Alors, on a commencé à faire un tableau en bon technicien que nous sommes, euh, où on faisait un, un, un tableau avec plein d'indicateurs pour très clairement définir une infrastructure pédestre. Donc rien que pour les largeurs, on avait cinq types de largeurs différentes. On avait la largeur réglementaire, on avait la largeur efficace, on avait la largeur confortable. Enfin bref. Et in fine, une fois qu'on a eu fait ce travail, on s'est dit bah super, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer Mais en fait. Pas grand chose parce que on restait à nouveau dans notre culture euh, routière qui est de gérer du flux et donc on sait que plus on fait large, plus ça passe. Oui, mais le piéton ne répond pas qu'à cette logique là. Et à ce moment là, c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer les chercheurs du LABEX euh, Futurs Urbains et en particulier donc du groupe euh, de recherche sur la marche, euh, la mobilité urbaine pédestre, pardon. Et où là, effectivement, je le dis, et je le dis bien volontiers, et je l'ai redit à Julie Scapineau, qui était la post-doctorante avec qui nous avons travaillé, c'est-à-dire que cette approche sociologique au milieu finalement d'une bande d'ingénieurs dans le dur a été pour nous vraiment une révélation, c'est-à-dire d'avoir ce travail commun d'observation, de, de comprendre, de compréhension, que fait le piéton, pourquoi il le fait, quelles sont ses contraintes, et, et, et de pouvoir partager ça et de pouvoir avoir vraiment ce partage de, de, de, de culture euh, nous a vraiment euh, permis euh, d'avancer dans la réflexion. Évidemment, quand je dis tout cela, euh, à nouveau, euh, ce n'est pas juste mon service qui est un service euh, d'études et de prospectives qui est associé, mais bien tous les services euh, de la direction qui participent à cette réflexion. Et on a notamment, donc on a eu plusieurs terrains d'expérimentation, de, enfin d'expérimentation, pas d'expérimentation, d'études, on n'y est pas encore à l'expérimentation, on va sans doute y venir, mais euh, sur l'étude. Et, et voilà, et on nous a fait découvrir des choses, alors ensemble, et, et, et évidemment par le travail de recherche, qui sont que eh ben, les largeurs sont importantes, mais il n'y a pas que ça, puisque parfois, bah, si c'est trop large, on perd le côté euh, sociabilisant et, et, et, et mixte et agréable de la rue, c'est-à-dire que ben, si c'est large, on va se voir de loin, on va se saluer de loin, mais on ne va pas s'arrêter pour discuter, alors que si on est en proximité, non seulement on va se dire bonjour, mais en plus on va s'arrêter, alors à condition qu'on ait quand même un peu de place pour s'arrêter, parce que sinon on va gêner les autres, les autres, les autres piétons. Et tout ça nous interroge extrêmement fortement, c'est-à-dire dans la conception même de comment on réalise une infrastructure euh, qui soit vraiment euh, le plus adapté possible aux piétons. Et donc, ça, c'est travail, un travail en cours. Et donc, la suite de tout ça, c'est évidemment comment on l'intègre dans nos projets. Parce que là, c'est la prise de conscience et d'intégrer comment on le, on le dessine. Maintenant, pour le décider, c'est comme pour tout, il faut qu'on puisse l'observer pour savoir quelle est euh, la meilleure réponse à apporter aux usages que l'on peut observer. Et là, bah, l'observation du piéton, à nouveau, euh, bah, c'est c'est pas aussi simple que euh, du comptage voiture ou du comptage vélo. Alors là, on est en train et puis on est en plein dedans, donc sans doute on reviendra avec Jérôme pour vous présenter l'avancée définitive ou plus avancée de nos, de nos recherches, mais on est justement à une phase où on, on associe d'un côté l'observation sociologique et de l'autre côté le comptage. Euh, donc là on maîtrise bien, hein, où on compte euh, les piétons, euh, où traversent-ils, combien sont-ils, dans quel sens ils vont, etc. Et on essaye de recouper les deux pour nous, en tout cas en tant que DTVD, pour mieux pouvoir derrière introduire dans une phase de vie de projet à quel moment ces observations doivent être réalisées de façon à ce que les concepteurs puissent, dès le départ, pouvoir mettre en place euh, bah, les bonnes les structures qui, euh, qui qui répondent le mieux possible le tout étant toujours évidemment une affaire de une affaire de compromis pour la suite sur le pied voilà juste pour conclure euh, je ne vais pas être plus longue euh, évidemment ce travail doit se poursuivre après ben, avec les villes parce que comme je vous disais nous on est sur notre réseau routier donc on l'a vu en particulier très bien illustré euh, euh, par le collègue de Strasbourg, ben, c'est que nous on a des grands tuyaux donc après la question du piéton c'est comment on travaille tout le maillage, évidemment euh, les piétons ne sont pas que, voilà. Enfin, pour l'instant on s'occupe déjà de nos structures mais évidemment il va falloir travailler à toutes les connexions si on veut quelque chose d'efficace et puis la suite, et là je rebondis sur l'annonce d'Annefort, on est absolument ravis qu'un collectif dédié à la marche et aux piétons soit, soit, soit construit, puisque nous aujourd'hui, tous nos projets sont soumis à l'expertise d'usage du collectif Régional Vélo, c'est-à-dire que tous nos plans qu'on les sort, on leur euh, montre pour avoir leur retour et puis pour partager euh, euh, les difficultés et trouver des solutions. Et c'est ce qui nous manquait hein, sur le piéton. Et là, ben, on est absolument ravis que le collectif soit constitué parce que ça veut dire que très rapidement, on va aussi pouvoir mettre en place l'expertise d'usage avec les piétons et évidemment, euh, dans un temps aussi réduit, en présence et des vélos et des piétons puisque bien évidemment, il ne s'agit surtout pas de mettre en concurrence ces deux modes actifs. Hein, euh, mais, euh, mais bien en complémentarité, si concurrence il doit y avoir aujourd'hui au regard de notre société, c'est bien vis-à-vis -vis de la voiture. Un dernier tout petit point sur euh, l'actualité, puisqu'on a pas mal parlé du Covid, donc euh, en Ile-de-France, personne n'a échappé aux pistes sanitaires euh, euh, cyclables. Euh, là aussi, sans doute, peut-être un défaut de communication, mais à nouveau parce qu'on n'est pas si à l'aise que ça avec le piéton. Par exemple, dans le département du Val-de-Marne, on est en train de d'aménager une quarantaine de kilomètres, donc la logique a été simple, hein, on a pris les grands axes par lesquels passaient les, les, les transports lourds ou le Transval de Minde, qui pour nous est un bus en site propre, mais un mode de transport quasi, enfin semi-lourd en tout cas. Et donc partout où on avait des deux voies, on a pris une voie pour la dédier au vélo. Donc ça c'est ce qu'on a fait. Et euh, hier, on était en réunion avec les maires et c'est pas si simple en fait de défendre la position du piéton parce que mmh. on a fait ça y compris quand des pistes cyclables existaient sur trottoir, Et on l'a fait à dessein. On l'a fait à dessein en disant « mais non, en fait, il faut récupérer de la place pour tout le monde et donc on sort le vélo des trottoirs, on le met sur la chaussée de façon à libérer l'espace pour les piétons. » Ce pas tout à fait bien compris encore, donc on a encore beaucoup de, de, de, de travail devant nous sur vraiment mettre au cœur le piéton parce qu'on est tous piétons et ça je pense qu'on ne le porte pas assez. Euh, voilà, et le mot de la fin, comme l'ont dit les collègues, je pense que un des un des leviers pour vraiment appréhender ces questions, c'est vraiment euh, la multidisciplinarité et avoir une approche euh, tout à la fois euh, science dure et tout à la fois euh, sciences humaines. Euh, merci beaucoup Dorothée. Alors, euh, il ne vous a pas échappé, il est 10h28 et on a euh, encore, et je souhaiterais qu'on puisse euh, vous projeter euh, une, une petite vidéo euh, de euh, Antonio Gonzalez Alvarez, euh, qui est le directeur de l'équipe Dynamique Territoriale à l'Agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et qui explique en... 7-8 minutes, euh, l'intérêt, euh, enfin leur démarche qui est portée de façon volontariste par l'agence et qui euh, démarre euh, par un grenelle euh, des mobilités. Donc c'est très intéressant comme, euh, comme démarche. Alors du coup, on va un petit peu déborder sur le temps. Ben, pour ceux qui peuvent rester avec nous, euh, je vous propose qu'on se donne encore. Euh, enfin, on va terminer à, à 10h45, euh, vraiment de façon euh, ferme. Donc je vous propose qu'on regarde la petite vidéo de l'agence de Bordeaux et puis je reviendrai très vite en conclusion avec deux trois petites questions enfin avec une petite question pour chacun et Dorothée j'aurai une petite question notamment sur le rôle des élus qui est aussi posé voilà on, on regarde la vidéo Jean-Frédéric Jean tu... bonjour je vais vous présenter quelques-uns des travaux que l'Agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine mène depuis quelques années sur le sujet de la marche en ville. Alors, il m'a semblé intéressant de démarrer par le Grenelle de mobilité. Le Grenelle de mobilité est une démarche partenariale. Je vais partager avec vous l'écran. Euh, voilà, c'est une démarche partenariale qui a eu lieu dans l'agglomération bordelaise entre 2012 et 2014, euh, qui a associé plusieurs collèges avec des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des employeurs, des salariés, des experts et d'associations d'usagers. Euh, à peu près 120 personnes qui devaient participer à Personae et qui ont fini par produire un rapport, le manifeste des mobilités de l'agglomération bordelaise, qui contient des principes d'action et des mesures pour changer le modèle de mobilité. Et une de ces mesures est la mobilité piétonne universelle. Alors dans ce rapport, la, la mobilité piétonne euh, est, est présentée comme un mode de déplacement efficace et performant, euh, bon pour la santé publique et aussi vecteur de sociabilité, d'urbanité et de citoyenneté. Euh, la marche est en somme considérée comme la cellule souche de la mobilité euh, urbaine et il s'agit de voir comment on peut euh, l'encourager dans la vie. Alors à partir de là, nous avons fait toute une série d'études à l'agence pour euh, approfondir cette idée de la marche comme mode de déplacement efficace et performant. Et parmi les études, il y a un volet d'observation et de compréhension de la marche. Alors déjà, il faut savoir que dans la métropole bordelaise, d'après dernière, les dernières enquêtes de déplacement, on serait autour de 30% de déplacement à pied en, en 2017. En 2009, on était à 24%, donc il y a eu une certaine progression. Mais ces enquêtes sous-estiment, le poids de la marche, puisque euh, quand on marche pour aller prendre un mode de transport mécanisé, on ne tient compte que du mode de transport mécanisé dans, la, dans le partage modal final. Or, on sait que parfois, on marche pas mal pour aller chercher un mode de transport en commun. On a fait une enquête pour savoir combien. Et donc, on a, on a regardé, on a enquêté euh, auprès de 1600 usagers pour savoir combien de distances ils avaient parcouru pour aller au tram, au bus, au car ou au train. Et tout mode confondu, on a trouvé la distance moyenne de déplacement à pied de 560 mètres, ce qui est supérieur à ce que l'on prend d'habitude dans les déplacements, dans les études d'accessibilité des réseaux de transport en commun. Voilà, première idée, on marche plus qu'on ne le pense et que ce que les enquêtes ménages nous, nous disent. Euh, ensuite on a fait des travaux, euh, cette fois-ci en partenariat avec euh, la direction des transports de Bordeaux Métropole et euh, Keolis, l'exploitant du réseau de, de transport en commun de, de la métropole bordelaise, sur tous ces itinéraires qui pourraient être plus rapides à pied qu'en allant chercher une correspondance euh, en tramway. Alors, sur cette carte on voit apparaître euh, ainsi des maillons euh, en couleur qui complètent d'une certaine façon le réseau de tramway qui apparaît lui en noir, euh, et qui permettent de gagner du temps. Entre, euh, entre ces points, il est toujours plus rapide de marcher que d'aller chercher une correspondance qui est parfois éloignée. Ce travail intéressait fortement l'exploitant du réseau, euh, puisque ça permet de communiquer sur des itinéraires alternatifs euh, lorsqu'il y a des pannes dans le réseau, et parce que ça permet aussi de désaturer les tronçons les plus chargés du réseau qui sont les, tron les tronçons du centre de telle sorte que certains de ces itinéraires ont été euh, dessinés dans les voussoirs qui apparaissent dans les rames du tramway pour indiquer les temps de parcours à pied entre différentes stations. Pour certains de ces itinéraires, nous avons mené ensuite un travail plus fin euh, avec la direction de l'intermodalité pour euh, voir Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'espace public pour encourager les usagers du transport à marcher entre une station et une autre station Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'aménagement de l'espace, de confort du piéton sur les trottoirs, ou de traversée piétonne, ou encore de signalétique pour qu'il soit facile de repérer quelle est la rue à emprunter pour aller d'un point à un autre Une autre action, une autre étude ou une série d'études que nous avons menées euh, s'appelle euh, À l'école sans voiture euh, la et on, va, on a essayé d'encourager de, différents acteurs à, à, à ce qu'on mette en place des aménagements euh, pour encourager les parents à amener les enfants à l'école autrement qu'en voiture, notamment lorsque lorsqu'ils sont pas ils n'habitent pas loin. Alors on voit une photo d'une de ces expérimentations qui a été menée euh, en partenariat avec la mairie de Bègle, où on a fermé un tronçon de rue devant une école euh, pendant une semaine, là, pendant la semaine de la mobilité, et on a fait toute une série d'aménagements temporaires de l'espace devant le parvis de l'école. Et ça a très bien marché, euh, de telle sorte qu'aujourd'hui la mairie euh, envisage de pérenniser le dispositif pour donner plus d'espace euh, aux piétons et aux cyclistes. On a aussi produit une BD, à destination d'un côté euh, des, des enfants, euh, pour leur montrer qu'aller à l'école euh, à pied ou à vélo ou en trottinette euh, peut être euh, très sympa, et de l'autre côté, puisque c'est un recto verso, avec de l'information plus scientifique à destination des parents, en expliquant pourquoi c'est bon pour la santé des enfants, pourquoi c'est bon pour l'environnement, et, etc. Tout ça s'encadre dans cette démarche à l'école sans voiture, qui est également une des propositions du Grenelle des mobilités, hein, je ne l'ai pas dit avant. Finalement et plus récemment, on a fait quelques études, quelques productions rapides pour répondre à l'enjeu du déconfinement après le, le Covid-19 et aux besoins des distanciations physique. Alors, on a repris là des éléments qui existaient déjà dans plusieurs études de l'Agence, notamment le Guide des espaces publics, des éléments sur euh, de l'urbanisme temporaire, des, am des, des aménagements d'urbanisme tactique euh, ou expérimental, euh, pour voir comment on pourrait donner dans certains endroits plus d'espace aux piétons ou aux vélos. Mais là, notamment, on s'est concentré sur l'espace pour le piéton devant les écoles ou devant les commerces. Euh, comment réaménager ces espaces pour chercher un peu plus de, de distanciation physique entre, entre les usagers de l'espace public. Et on a produit également une carte avec les temps de parcours entre différents points de la, de la ville de Bordeaux et des communes qui sont juste adjacentes pour montrer là encore que la marche peut être un mode de déplacement très efficace, qu'il n'est pas si long que ça de marcher d'un point à un autre qu'il peut y avoir 15 ou 20 minutes euh, à pied et que, et que finalement on peut comme ça mailler euh, toute la ville alors cette carte a beaucoup intéressé également notre partenaire euh, Bordeaux Métropole qui a largement communiqué dessus et qui s'appuie dessus pour mettre en place euh, actuellement des affiches dans les rues en indiquant ben, de Gambetta à, à Quinconce il y a juste euh, 10 minutes, euh, ainsi de suite. Euh, voilà, voilà pour l'essentiel euh, des productions de l'Aurba ces dernières années autour de la marche en ville. Il y en a d'autres. Euh, bien sûr, je me suis concentré sur, euh, sur juste quatre ou cinq euh, on, on va vous faire passer également les liens pour que vous puissiez télécharger ces, télécharger études, ces études complètes, complètes et, et, et puis aller, aller chercher plus de détails. Et puis également, n'hésitez si pas à me contacter si vous, si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci beaucoup euh, donc euh, à euh, l'agence de Bordeaux. Euh, donc on voit euh, enfin, la, la, la multiplicité en quelque sorte des initiatives, souvent modestes, mais euh, qui contribuent euh, à faire avancer les choses. D'autant plus qu'elles sont inscrites dans une pensée globale euh, qui a été euh, élaborée euh, de façon partenariale dans le cadre des Grenelles des mobilités. Alors il nous reste cinq minutes. Euh, et euh, je propose de vous redonner, euh, chacun ça va être très très court et sans doute frustrant, mais euh, la parole très brièvement, alors peut-être vraiment en, en, en une minute, euh, en quelque sorte le mot de la fin si l'on peut dire, euh, étant entendu que euh, le petit-déj sera euh, visionné, enfin pour, il pourra être vu euh, sur le site, hein, il y a la, la, la vidéo, le, le podcast euh, sera euh, disponible, il y aura une synthèse et qu'on prévoit aussi une suite dans quelques mois avec un, un petit déjeuner euh, sur la marche, avec un angle un peu particulier. Dorothée, euh, sur euh, l'importance des élus et la façon dont, dont les élus ont, ont accompagné euh, votre démarche. J'aurais vous entendre. Euh, oui, bah les élus, euh, euh, vous m'entendez Oui, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, ben… Bah... Le positionnement et la place des élus absolument primordiales, déterminante. Euh, déterminante, puisque derrière les choix, comme je vous disais, sont assez simples. C'est-à-dire que comme on n'a pas de place, il faut bien qu'il y ait un démode qui laisse de la place pour celui qui n'en avait pas auparavant. Et donc la décision de, de, de baisser et de diminuer la part modale de la voiture est un choix politique fort, et effectivement, même si aujourd'hui on le voit bien, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une société qui pousse un certain nombre d'élus, on l'a vu beaucoup sur les municipales, alors pas encore sur les piétons, mais beaucoup sur les vélos, où beaucoup de villes qui n'étaient pas au vélo ont adopté des plans assez rapidement sous la pression des, des, des concitoyens, il n'en demeure pas moins que quand on a un exécutif qui est effectivement extrêmement proactif, et qui n'hésite pas à aller euh, au contact des, de, de, de, de ses collègues élus, euh, en particulier des maires, puisque nous, même si les RD euh, sont au département, elles traversent les villes et qu'on ne va pas aménager une RD sans l'accord d'une ville, enfin, ce serait totalement contre-productif. Euh, il y a bien sûr tout le travail technique, mais il y a tout le travail politique de, de, de, de conviction, de convaincre que bah, peut-être il faut effectivement enlever quelques places de stationnement, que peut-être enlever quelques places de stationnement ne veut pas dire nécessairement la fin du commerce de proximité. Enfin, et, et tout ce discours, effectivement, euh, est extrêmement important et le positionnement et, euh, et le rôle actif et proactif des élus est absolument déterminant. D'accord, merci. Euh, Eric euh, à Strasbourg, euh, à la fois ville, métropole, le rôle du politique oui. et des élus bon. Il est essentiel parce que euh, c'est lui qui subit toute la pression, effectivement, des riverains et des, et des commerçants. Donc, euh, euh, c'est important. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que si le maire ne mettait pas les mains dans le cambouis, ça n'allait pas parce que nous n'avons pas d'adjoint à Strasbourg à dé, déléguer à l'espace public. Et notre vice-président... Euh, alors en métropole, euh, qui est un élu d'une commune, il est d'abord voirie et ils ne sont pas trop légitimes après pour porter euh, finalement une, une vision euh, d'aménagement. Donc en fait, euh, ce qu'on recommande enfin, ce qu on, aux nouvelles équipes, c'est finalement de commencer vraiment à, à, à, à installer finalement un, un verita, une véritable responsabilité politique sur l'espace public qui traite à la fois de l'aménagement mais également de sa gestion, de son animation, qu'on puisse euh, rassembler auprès d'un élu toute cette question de la, de la position de. Voilà, du, du rôle de l'espace public et pas uniquement tec technique, technicienne. Oui. Merci, Paul. En une minute. Oui, je crois que c'est vraiment le moment. Euh, mmh. Le confinement nous a appris à apprécier euh, la, la proximité de notre quartier, euh, ses échelles de, de marchabilité. Donc, euh, oui, je crois qu'il faut. Euh, euh, développer des stratégies de, de marchabilité à, à toutes les échelles, ça veut dire euh, se saisir de la question de manière décloisonnée, et puis c'est de travailler aussi avec les citoyens, parce qu'on voit qu'il y a des très très fortes euh, attentes de ce, ce côté-là, donc voilà, une, une, une nouvelle vision euh, tournée vers, vers, vers l'humain davantage que vers la, la technologie ou, euh, ou vers la technique en général. Effectivement, le rôle des citoyens, des associations, euh, c'est revenu dans, le, dans les questions euh, de façon euh, fréquente. Euh, Jérôme, tu as commencé, donc euh, à toi la, la parole. <rire> merci. De... Oui, merci. Euh, bon, ce, qui, ce qui me paraît très, très prometteur avec euh, les exemples de, de Val-de-Marne, de Bordeaux, de Strasbourg, euh, c'est qu'on voit qu'il y a eu vraiment des, il y a de l'expérience euh, L'accumulation d'expérience qui est en train de se produire autour euh, de, des aménagements de, de voiries, euh, autour de la prise en compte des usages et autour des démarches participatives, ce qui n'est pas synonyme. Hein, c'est très important. C'est Une chose est de développer les techniques euh, de participatives et une autre, c'est développer les techniques pour savoir prendre en compte les usages. Mais en tout cas, on voit qu'on on progresse sur ces, sur, sur ces trois fronts. Alors, il y en a un sur lequel je veux quand même insister. Sur, il va falloir qu'on fasse attention. c'est-à-dire Vous voyez bien qu'on est tenté de dire euh, aménagement de l'espace public alors qu'on est en train de parler des aménagements de la voirie parce qu'il manque d'articuler l'intervention sur la voirie, qui est un des espaces publics, avec les interventions dans les autres espaces publics. En particulier, les espaces publics les plus favorables à la marche, que sont les espaces verts. Et évidemment, derrière, il y a la géopolitique interne de toutes les organisations. Euh, donc, ça, ça me paraît très important. D'ailleurs, dans l'infrastructure pédestre, hein, euh, si vous voulez, l'infrastructure piétonne, c'est celle qui est sur la voirie, c'est fondamentalement le trottoir et les traversées euh, avec tout ce qui va avec. Euh, si on raisonne infrastructure pédestre, ça veut dire qu'on va considérer que le cheminement pédestre va emprunter un bout d'infrastructure piétonne, mais va aussi emprunter un espace vert, mais va aussi emprunter un trois grands, on va dire un tro troisième grand gisement pour le développement de la marche, c'est les cheminements internes aux îlots. Euh, et en particulier, euh, puisque le, le grand enjeu qui est devant nous, est, euh, ce ne sont pas les centres-villes, mais les espaces urbanisés au XXe siècle, et eh bien ces cheminements internes aux îlots, c'est absolument essentiel de les considérer dans euh, notre, notre réflexion. Et donc je voudrais terminer par ce point-là qui est, eh bien, bienvenue à l'échelon régional pour qu'on arrive à systématiser ça. Parce que mmh. on voit que les sûr. communes, on voit que les intercos, elles ont elles, elles, ont développé les espaces verts, elles ont développé, elles ont transformé la voirie. Mais maintenant, si on veut penser à la marche dans le système de mobilité métropolitain, euh, il faut intégrer dans le jeu une réflexion à l'échelle régionale. Voilà, mmh. donc, je suis ravie. Je dirais même à l'échelle régionale et à une échelle nationale, comme euh, oui, certains pays, comme la Norvège, par exemple, qui a un plan national oui, de marche. Voilà, je pense que Paul, c'est ça que, que tu. C'est ça que je voulais euh, dire. dire. Oui, oui, oui. Non, Alors moi, euh... par les temps, les temps qui courent, je suis pas très confiant dans les choses sur lesquelles l'État met la main. Hein, euh, moi, la, la centralisation, là, ce n'est pas mon truc. Hein, euh, donc, euh, voilà. Je, je, des fois, la subsidiarité, il me semble que les échelons pertinents, là, euh, de conception et de, et de coopération, c'est euh, du régional à l'interco, au département, à la commune, à l'association de quartier, enfin, bon, etc. C'est oui. voilà. C'est un, un Mais, autre débat. Je propose qu'on qu qu qu s'arrête là parce qu'il est déjà 10h47 et que euh, je voudrais libérer nos, euh, nos intervenants. Euh, merci beaucoup euh, à tous, euh, Jérôme Monnet, Paul Le Croix, Eric Chenderowski, Dorothée Inger et Antonio Gonzalez alvarez et Fouad qui a ouvert ce petit déjeuner. Et donc, euh, rendez-vous sur notre site web pour le podcast, la vidéo et l'ensemble des ressources, plus tard la synthèse, et puis euh, à très bientôt pour un prochain petit déjeuner. Décideurs-chercheurs de l'Institut, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye-bye.